Yo tout le monde et bienvenue pour ma première vidéo réaction One Piece. Donc c'est une réaction au chapitre 1059. Donc je lis sur Manga Plus, voilà, parce que moi je suis un homme euh, de type légal. Et du coup c'est parti. Donc première page. Déjà on voit... Euh, ok, Katakuri qui se dispute avec... Euh, comment il s'appelle Oven. C'est ça, c'est Oven. Du coup la première page, le nouveau monde près de Sphinx... Oh Où il est né Barbe Blanche. Ça c'est intéressant ça. Euh, parce que du coup... Là, quand je commence euh, cette réaction, c'est un début pour moi aussi, puisque le début de ces vidéos, et aussi, je suis con, je regarde le retour. C'est aussi un début de, de la saga finale de One Piece. C'est ça qui est bien. Quoi, tu n'intégres pas notre équipage L'équipage de qui Marco, il ne veut pas rejoindre. Et puis quoi encore C'est jouer Nounou pour des pirates. C'est qui C'est Shanks Mais oui, c'est le Kirou, ça, le gros, là, le gros lard. Attends, si, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi. Un Beck, Mais oui, Beckman, bec, bec, bec, bec, bec, là. Mais oui, c'est l'équipage de Shanks. Si. Sur ce, à la revoyure, un peu plus tôt, au pays des Wa. Ah, c'est un flashback. Hein, ah, tu, tu ne viens pas avec nous aller rejoindre la piraterie Yamato Ne me fais pas ça. C'est qui qui parlait C'est Luffy. Ouais, parce que Yamato, elle voulait pas venir direct. Elle voulait rester un peu. Euh, parce qu'elle voulait explorer comme Oden. Wano. Um, vous aussi, vous avez remarqué, n'est-ce pas au moment de l'incident avec l'homme forêt... Ouais, le... le coup, eu, ce pays était fausé... Bah, une fluide extraordinaire. C'est Shanks. C'est Shanks qui est arrivé. Oh, du coup... Donc, euh, un petit cut. Euh, du coup, c'est Shanks, le mec au fluide euh, extraordinaire, là. Euh, nous sommes débarrassés. Ça, c'est bien. Il n'y a plus Kaido. Mais du coup, le, le truc que je me posais, c'est que vu que Pluton, c'est... C'est en dessous. Enfin, tu sais, Kaido, il a été mis euh, six pieds sous terre avec Big Mom. Mais Pluton, c'est en dessous d'eux. Du coup, comment ils vont faire pour... Euh, je sais pas, ça se trouve qu'Aido, il va revenir ou quoi Après, euh... ouais, j'en sais rien. À l'avenir, le pays des rois pourrait bien attaquer par des individus, même Akabi. Ah, du même Akabi. Il faut s'y préparer. Donc ils vont faire quoi pour se préparer Je vais pas aller à l'aventure sans avoir l'esprit serein. Elle va former des gens Elle va entraîner des gens Yamato Je sais pas. Toi non plus, pas vrai J'aimerais être l'un des vôtres. S'il te plaît, appelle-moi camarade. ouais tu n'as pas tort nous aussi ça nous rassure de, de savoir ici. Ah, du coup, Luffy euh, Il va laisser euh, ça va il va laisser Yamato rester là un peu. Et je sais pas comment ils vont faire pour se rejoindre. Je te confie Momo et les autres, ça marche. Oh Yamato, t'inquiète pas qu'elle va prendre soin de Momo. Garde quand même à l'esprit que Momo est quelqu'un d'orgueilleux. Ah ouais, ça c'est pas bien ça. Je sais pas, il n'est pas le seul à chercher sa voix. Yamato... Wesh, c'est qui, c'est Sandy Attends. Attends, c'est quoi Chapeau de paille, il y a un bateau qui accepte les passagers. Pas loin d'ici. J'en profite pour repartir le premier. Marco... Et du coup, il va aller où, Marco Ah non, mais je suis con, ça c'est le flashback de juste avant. Et là, du coup, il, il est avec Shanks, actuellement. Euh, tu m'as secouru pendant la guerre au sommet, n'est-ce pas Merci. Ah ouais, avec Jimbe. Tout le monde t'a aidé, on se demande bien pourquoi. Jimbe, l'histoire ancienne, j'ai oublié. Ah ouais, Jimbe, c'est un bon, hein, franchement. Jimbe, je pense c'est le plus mature de Non, avec Robin, c'est le plus mature de l'équipage, je pense. Ace aussi doit être ravi des progrès que tu as accomplis. <rire> J'espère. Ah ouais, Ace. Ace a jamais dans notre cœur. Hein. Non, c'est là le cœur. A jamais dans notre cœur, hein, Ace. Cette nouvelle heure est la vôtre, soyez à la hauteur. Compris à l'un de ces jours. C'est qui C'est Barbe Blanche qui disait ça Cette nouvelle ère Non, se trouve, c'est Sengoku Je sais pas. Compris à l'un de ces jours. Ok, Calm Belt, Amazon Lily Ah ouais, avec Hancock. Notre village a subi d'immenses dégâts. C'est la première fois que notre île est envahie par autant d'hommes à la fois. Aussi longtemps que je serai ici, la marine reviendra. Pourrais-je donc aller Bah oui, parce qu'il y, y a eu les... Comment ça s'appelle La dissolution des Shishibukai du coup, Mioke et Crocodile, ils ont fait la cross guild. Euh, Kuma, il est revenu avec les révolutionnaires parce qu'il s'est fait sauver par Sabo. Et puis, bah coque, euh, j'en sais rien. Quelle situation, ça me donne envie d'épouser Luffy. Et en plus, la vérité, vous savez, j'allais dire quoi J'allais dire que... J'allais dire quoi J'allais dire ça se trouve, elle va vouloir se mettre avec Luffy du coup. Pour, euh, parce que c'est bon, c'est fini les Shishibukai Et tu sais, pour faire sa vie avec lui. Et je me suis dit ça et rêves depuis que tu le connais et ouais à fond sur le fil elle. quelques semaines plus tôt nous avons détruit la grande porte qu'elle porte ouais, les guerriers Kuja contre attaque ah parce que du coup quelques temps avant ils, ils ont tenté d'attaquer amazon lily pacifista nouveau passé oh, le ssg le sais pas quoi l'unité euh, informatique de la marine là ou je sais pas quoi là comment ça s'appelle Bref, l'unité est truc technologique pour remplacer les, les pacifistas. Nos pacifistas de type Séraphin sur le front, encore que ne s'est toujours pas montrer. Activer les caméras d'enregistrement. nous euh, assurer cette fille ne peut pas combattre. C'est qui Ah, mais c'est la meuf euh, c'est la sirène avec l'étoile de mer là, patte ou pas, je sais plus comment elle s'appelle. Comment elle s'appelle comment il s'appelle l'étoile de mer là Bref. Patrick ou je sais pas quoi. D'où elle sort cette fille, je peux pas connaître. Des enfants. Conclusion. Elle est... Ah ouais, elle ça fait longtemps wow, Ça vient de me débloquer un souvenir. Le truc la conclusion, plan, action, réaction, je sais pas quoi là. Ce visage, c'est qui C'est qui ce visage Oh, il y a Barbe Noire Non, ah, non, non, non, que se passe-t-il Ah, pirates ont débarqué sur la côte. Il s'agit de l'équipage de l'Empereur, Barbe Noire. Une secousse sous-marine Mais oui, parce que du coup, il peut faire des séismes. Donc il leur a envoyé un tsunami ou je sais pas quoi. Ça veut dire qu'il est monstre marin. Ah, c'est pas le problème, les monstres marins, là. Et là, je suis venu chercher... Te chercher, Impératrice Pirate. J Jure, il est venu chercher euh, Ancoque. Pourquoi faire Enfin, pour la recruter, parce que je crois, là, son équipage il est au complet. Mais, euh... Je sais pas. Ta force ne doit pas tomber entre les mains de la marine. Ah Il est venu pour ça. Quelle belle femme, cette Ancoque. Je trancherai la tête pour en faire un trophée. Mais de toute façon, Katarina Devon, c'est est une meuf, elle est miteuse. Comme tu veux, du moment que je récupère ses pouvoirs. Ah, il veut la tuer pour son fruit mm -hmm. Ou alors, il veut la garder pour, l ex pour, pour exploiter et, et son fruit, ouais. Ça doit être ça. Je pas qu'on la laisse en vie. Ouais, donc il voulait la tuer. Euh, pour l'emmener avec nous. Et en faire notre ami. Ah, je crois qu'ils veulent pas en faire juste leur ami, hein. À mon avis, il y en a qui ont quelques idées en tête euh, très spéciales. Vice-amiral Yamaka. Quoi Comment... Yamakaji ah, Je connais pas. Donnez-leur d'autre que l'empereur à barbe noire. Attendre le feu vert. Mais frérot, là, faut, faut, faut attaquer, là. Pas besoin d'attendre le quartier général. Pas le temps de m'occuper de vous. Sors de là, Boa Hancock. Il est venu la chercher. Des pirates qui tentent de recruter un ancien corsaire, fallait s'y attendre. Oh y'a Kobe Le retour de Kobe Kobe le GOAT Kobe Mademoiselle coque, la marine ne souhaite pas la guerre. Acceptez-vous de nous suivre Acceptez de nous suivre et nous vous promettons de partir. Et pourquoi faire dans ce cas En mode ils viennent avec. Ah je pense que c'est pour, pour que pour qu'elle elle laisse son île. En gros, elle laisse son île en sécurité, quoi. Je trouve... Laisse-nous faire, grande sœur. Je te trouve drôlement présomptueux, Kobe le héros. Ah ouais, Kobe, il a pris la confiance. Moi, je me rends jamais de la vie, je n'obéis à personne. J'avoue voulu a trop de fierté, Hancock. Euh, hein. Il va pas se ret. Être... Au secours, Amiral Teach. Au secours, Amiral. Ah, il demande au secours parce qu'il y a Teach. Cette chose est invincible. Je rêve. Chapeau blanc, la peau brune. Et des, y a des ailes noires. De quoi Il y a quoi C'est pas des Lunarias les, les trucs comme King, là. Attendez, les gars. Vous êtes fait éclater par ce gamin PX. Ah, mais c'est le truc du SSG C'est le, le pacifista euh, spécial. Wouah Un pacifista, mais oui C'est ça Wesh, comment il a tranché l'île Alors là Mais alors ça Mon sang, machine ressemble à des gosses maintenant. C'est quoi ce bordel Wesh. Mais attends, attends, parce que quand tu vois son visage, me dis pas que Teach, il est en train de... Enfin, le, le truc du SSG, à lui tout seul, il rivalise avec Teach. Un empereur. Black Hole. Oh là là, le trou noir. Oh, Slave Arrow. Ça, c'est Hancock, ça. Ah, ils sont tous amoureux. Il y a un vice-amiral. Même le vice-amiral, il est tombé. Stopper ce pacifista. Il va passer tous ceux qui ont été changés en pierre. Et il va briser. Ah, il va les briser. Arrête-toi, c'est un ordre. Parfait. Ah, c'est une attaque. Oh, il y a double page. Même la princesse serpent. Oh, oh il l'a chopé. Il l'a chopé comme ça par le callback. Wow, ses pouvoirs ont été neutralisés. Tu n'as pas volé ton surnom d'impératrice, est-ce que je vois Ah bah, plutôt l'inverse, hein. il a l'air de la... l'air de la... WESH Une prime de 1 milliard 600 millions 659 millions de Berry Ah ouais, encore, je pensais pas qu'elle valait autant. Moi, je pensais qu'elle vaut genre... 800 millions... 700 millions... Après, c'est même pas une menace pour le gouvernement mondial, en vrai. Hein. Je pense qu'elle fait juste sa vie et puis 3... Et puis voilà. Et lui, 3... Ouais, quasiment 4 milliards pour Titch. « Ah ouais... »« À cause de toi, mes abrutis de matelots sont terrifiés. »« Ah, pétrifiés !»« Ah ouais, parce qu'ils sont amoureux d'elle. »« Qu'est-ce que je dois faire Ils sont tous transformés en statues. »« Ah ouais, donc elle a, elle a transformé les marines et les pirates de Teach. »« D'un autre côté, je voulais justement me parler de tes pouvoirs. »« Ils ne servent à rien, sans ma beauté. Si, »« Si tu m'élimines, tes hommes resteront à l'état. » de monolithe. Mais par contre, le truc, c'est que Teach, toujours, il recherche des fruits du démon, mais là, il a, il a plus personne. Ça veut dire, s'il tue en coq, il récupère son fruit, il n'y a plus personne pour le récupérer. Donc enfin pour euh, Dans son équipage, il pourra manger le fruit. Donc, je sais pas. Le prochain détenteur de, ce, de ses pouvoirs, ne pourra pas les sauver. De quoi C'est-à-dire que en gros, Teach, il serait prêt à, à laisser mourir euh, ses alliés, même si... Enfin, pour récupérer euh, le fruit de Hancock. Eh bien, ce que je pensais, c'était, imagine, dépasse l'imagination. Ah ouais, très tenace, le frérot. On dirait que nous sommes dans une impasse, Kobe le héros. Jure Attends, attends, attends. Kobi, là, le surnom, le héros. Ah ouais Le petit mec qui chialait avant, là. Maintenant, c'est un héros. Je ne sais pas pourquoi je regardais là. Bref, Ekobi, il a grandi. En fait, merci pour l'incident de porte. Grâce à toi, j'ai pu vaincre Ochoku. C'est qui Ochoque Et devenir le maître de l'île des pirates. Ah, donc en gros, il, il est parti sur une île. Il a, tué, il, il a vaincu le maître. et. D'accord, c'est déjà cette femme. Crois-tu qu'elle rentre à l'apparence à Mega Moi aussi, je souhaite qu'elle libère les miens. Je le ferai à condition que vous partiez bien sagement. Mais ils vont pas le faire, c'est le problème. Ils vont pas partir bien sagement. Menteuse. Euh, ah ouais. Si je desserre mon étreinte, tu nous changeras en pierre. Ce sera infini de nous, pas, pas vrai Aucun homme ne peut résister à ta technique. Si Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui peut résister, je sais plus c'est qui. Euh... Non, en fait, je sais pas. En tout cas, tant pis, je vais devoir te tuer. Non, attends, attends. Produits sont en jeu. Ah ouais, c'est Kobe qui veut négocier avec Barbe Noire. Ah, mais Barbe Noire, c'est... Oh, il y a Riley Alors ça Alors ça J'ai prévu que la marine vous encerclait. Mais pas que l'île en sortirait des, fi des figurés. Eh, hey, mais il y a des mots avec la police. J'arrive pas à bien lire. Pardon d'arriver si tard en coque. Rayleigh, le seigneur des ténèbres, le second de l'empereur des pirates, enfin du roi des pirates. Ouais, c'est pareil. Et le petit apprenti de barbe blanche, ça fait peut-être purer de dire ça, mais je t'aime pas. pas. Waouh, ça parle mal. Rayleigh. Ah, Silver Srayleigh. Ah ouais, le. Non, non, non, le Silver Srayleigh, parce qu'il y en a un. Quoi, ouais, il a choqué tout le monde avec son arrivée. Annule les effets de ton pouvoir, en coq. J'assure ta protection. Quant à vous autres, quittez cette île sans faire de grabuge. En gros, là, si je comprends bien, il a fait une chance. Il est venu mettre un coup de pression à la marine. Bon, Kobi, on ne rien. Mais par contre, à Titch et son équipage, il est venu leur mettre un coup de pression. De retour dans le présent, je suis soulagé de te retrouver en vie. Merci, Rayleigh. Ah ouais, avec la... Ouais, Shakuyaku. Je sais pas si c'est ça, mais ouais, ouais, la meuf du bar. Quand la science progresse, c'est toujours au détriment de quelqu'un. Depuis que Vegapunk a inventé les bateaux munis de roues à aubes en granit marin. Quoi Il a inventé ça Vegapunk Même sur Calm Belt, on n'est plus en sécurité. Ben justement, Calm Belt c'est où il y a tous les monstres marins. Donc c'est normal qu'on... Déjà de base, on n'était pas en sécurité. Mais bref, euh... Nyon de nyon, entre la marine qui nous encerclent leurs nouvelles armes et l'intrusion de barbe noire, j'ai cru qu'on était cuite. Ce qui... Ah, c'est la vieille Pour être honnête, ce sont les circonstances qui nous ont sauvés. compte tenu de mon âge et des pouvoirs auxquels, actuel de barbe noire, je n'aurais pas pu le vaincre en combat singulier. Ah ouais Donc il a vraiment mis un coup de pression, il l'a fait partir, mais sur un coup de bluff, un coup de poker. Ah ouais... Attends, attends, attends, je crois que j'ai vu... J'ai baissé un peu le. je crois que j'ai vu un truc sur Kobe. Attends. Quoi qu'il en soit, on dirait bien que la marine a vu dans ses nouvelles armes le moyen de remplacer l'ordre des grands corsaires. Au final, ces deux machines n'auront pas subi le, la moindre égratignure. Mais wesh, Attends, il y avait deux machines. Elles ont subi aucun dégât face à Barbe Noire. Quand même, ça c'est. Ça faut le faire. Hein. Vega Punk, il, il s'est chauffé. C'est étrange, grande sœur. L'une. Elle ressemble très pour très à la petite fille que tu étais autrefois. Ah, j'avoue. J'avoue, j'avoue. Ça lui ressemble. Oui, nous faisons... Nous faisons route en direction du Fort Degged. C'est quoi C'est où le Fort Degged? Quant à l'enlèvement du colonel Kobe. C'est qui qui a enlevé Kobe Mais je me disais, j'ai vu un truc en bas sur Kobe, Le colonel Kobe de l'incident de Rocky porte a été enlevé par l'équipage. Quoi? Par l'équipage de l'empereur Barbe Noire. Il a kidnappé Kobe on ignore si n'a envie. Quoi Barbe noire, il a kidnappé Kobe Non. Et le chapitre qui finit sur ça. Non, frérot. Ça, ça il avait pas le droit. Alors là. Oh, mais vous savez, mais, mais je réalise dans ma tête là. Vous savez ce que ça veut dire? C'est Luffy qui va aller venir pour, euh, pour sauver Kobe. Parce que c'est son pote, c'est. Oh lolo lolo lolo lolo lolo là. Ça, ça annonce du lourd, ça. Ça les frères, je sens ça va péter. En tout cas, on a eu quoi pour ce chapitre on a, eu, euh, on a eu, Hancock qui, qui, a, qui a, pétrifié les gens. Rayleigh, il a mis un gros coup de pression. Même Shanks, s'il a pas fait ça, si, Shanks, il a arrêté une guerre, c'est pas pareil. Mais tout de même, ça c'était une bataille, mais waouh. franchement, je, suis... eh, vraiment j'ai kiffé le chapitre, franchement. Bah du coup, euh, que dire, que dire Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait ma petite react. En tout cas, juste après, du coup, je vais sortir la review. Normalement, quand ça sort, ça sort lundi matin. Donc, la review, elle sort peut-être 15, 30 minutes après. En tout cas, voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à aller voir la review. Et puis, et puis la semaine prochaine. Non, parce que d'habitude, ça sort dimanche. Là, ça va sortir lundi. Je sais pas pourquoi. Et puis, bonne soirée, bonne journée. Moi, je crois qu'il va faire soir. Et puis, salut. Salut, les mecs. Au revoir. Thank you.